Il me semble qu'avec cette chaleur-là, il serait temps d'aller se baigner. Non Non Oh, come on La baignade constitue aujourd'hui un incontournable de l'été. Tout comme la natation, la baignade figure parmi des activités communes disponibles un peu partout. En revanche, la forme qu'elle prend de nos jours est assez différente de celle d'autrefois, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, l'histoire de la baignade. Ouais. Comme dans quelqu'un qui se baigne. Oui, ni de même. Les premières véritables traces de baignade dans l'histoire se trouvent en Mésopotamie, au cours de l'Antiquité. Les Romains, qui mettent en place ce qu'on peut qualifier de « civilisation de l'eau », notamment grâce aux aqueducs, aux bains, aux thermes et à tutti quanti, ben, on va connaître à cette époque-là différents styles de natation, comme par exemple le crawl ou la brasse, qui sont pratiqués pour le simple plaisir dans les piscines à l'intérieur des thermes. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus. Toutefois, la natation de compétition ne se réalise que dans les rivières ou bien dans la mer Adriatique. Les us et coutumes entourant la pratique de la baignade vont évidemment varier de manière considérable en fonction de la géographie, mais surtout, vous vous en doutez, de l'époque. Au Moyen Âge, on préfère la baignade en eau douce, mais si on se réfère au christianisme, c'est mal vu de se dénuder pour aller se baigner, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas se baigner. Mais ben non, c'est pas parce qu'il y a une règle qu'on la respecte. Non? Non? Je suis seul? Non? Ok, je suis seul, c'est beau. Après les travaux des champs, le paysan aime se plonger dans la rivière près des champs pour se refroidir un peu et bien sûr pour y jouer. Toutefois, l'absence de traités de natation qui ne sont pas publiés avant la Renaissance ne permettent que des hypothèses sur les manières de se baigner au Moyen Âge. J'ai écrit un livre d'ailleurs là-dessus juste là, vous irez voir, j'en parle un peu de ça. C'est d'ailleurs pendant la Renaissance que va naître une peur de l'eau, notamment parce qu'on croit qu'en se baignant dans l'eau, les pores de la peau, donc ce qu'on a ici, vont s'ouvrir et laisser pénétrer ce qu'on appelle les mauvaises humeurs. Les médecins vont dire, ben là en gros je paraphrase, si vous avez à vous laver, faites-le plutôt avec un linge avec lequel on se frictionne les mains et le visage. En gros un linge blanc puis on frotte. On frotte. Mais non. Ça commence à... Ça chaud. Plus chaud Au XVIIIe siècle, la baignade revient peu à peu, notamment grâce aux médecins qui sept fois en recommandent son usage, ce qui permet le développement de certaines stations balnéaires, parce que l'eau froide, dit-on, a une fonction utile. Pour les hommes, l'eau est employée pour combattre les afflux sanguins et la calvitie. Chez les femmes, on recommande la baignade afin de guérir l'anémie et les rhumatismes. De la fin du 18e au début du 19e siècle, les gens se baignaient avec une espèce de robe de soirée comme maillot. <rire> On les embarque alors dans des wagons tirés par un cheval qu'on retourne pour le faire reculer tranquillement dans l'eau avec les gens qui y sont assis. On procède par l'immersion des corps qui ne bougent pas. Ce saisissement corporel va provoquer la guérison de certaines maladies. Les vertus thérapeutiques et calmantes de l'eau sont d'ailleurs attestées par plusieurs médecins. Misant sur la santé, les autorités vont privilégier l'hygiène publique en développant des bains étant donné que les rivières sont déjà polluées. Ben oui, déjà de la pollution. La baignade commence à prendre forme avec les bains et les piscines publiques dans les villes industrialisées, comme par exemple Liverpool, au nord-ouest de l'Angleterre, où l'on fonde le premier établissement en 1842. À cette époque, la plupart des logements ouvriers ne sont pas pourvus de commodités considérées comme élémentaires aujourd'hui, soit l'alimentation en eau chaude et une baignoire. La piscine demeure un établissement thermal dont le prestige grandit avec la société bourgeoise du 19e siècle. La pratique n'est ni une gymnastique de nage ni un exercice musculaire. L'eau fascine trop pour que l'emporte le travail du muscle et son calcul, mais les choses vont changer à la fin du 19e siècle avec ce qu'on peut qualifier de sportification de la natation en Angleterre, ce qui pousse le développement de la natation athlétique. Seulement, à cette époque-là, ben, il y a seulement l'élite qui la pratique. De plus, il faut rappeler que le 19e siècle est celui de l'industrialisation massive. Les grandes métropoles vont utiliser les berges non pas pour les offrir aux citoyens, mais plutôt aux grands industriels comme espace commercial et pour les ports. C'est ce qu'on appelle l'industrialisation des rivières. Toutes les berges servent presque uniquement à l'industrie. On peut penser par exemple à Trois-Rivières qui, dès les années 1920, avec ses industries de pâte et papier, sera considérée comme la capitale mondiale du papier journal jusque dans les années 1960. L'invention de la plage comme espace de loisirs est une création très contemporaine. On a déjà fait une capsule là-dessus, mais on pourrait rajouter qu'aux États-Unis, c'est la côte Est et la Floride qui se développent à partir de la seconde moitié du 19e siècle, notamment comme lieu de villégiature où on cherche le pittoresque et bien sûr des paysages enchanteurs. Au Québec, c'est en 1878 qu'on assiste à la fondation du premier club de natation à Montréal sur lîle sainte hélène au tournant du siècle, les citadins montréalais se baignent un peu partout et ça, malgré les interdictions des autorités municipales pour prévenir les noyades et les avertissements sur les facteurs polluants comme le déversement des eaux usées domestiques et des égouts dans les cours d'eau. Parce que disons qu'à l'époque, ça augmente à la suite de l'accroissement de la population et bien sûr de l'essor industriel. L'eau polluée, dit-on à l'époque, peut causer des dangers comme des fièvres typhoïdes, des sinusites ou encore des otites. Ça, ça fait mal. J'en ai une il n'y a pas longtemps puis mon Dieu que ça fait mal. Toujours au Québec, les premières piscines publiques sont construites en bois sur une base temporaire, notamment à Québec et à Montréal. Elles sont installées dans des quartiers ouvriers où les conditions d'hygiène sont les plus précaires. On ne peut cependant s'y baigner que de mai à septembre, et les bains intérieurs deviennent vite populaires, parce qu'ils offrent de l'eau chauffée et chlorée. Dans la seule année 1913, la fréquentation de un des dix bains qui existent alors à Montréal s'élève à plus d'un million de personnes, en majorité des travailleurs et des enfants. Des projets pour ouvrir des écoles de natation sont lancés, mais aucun n'aboutit avant les années 1870, faute de moyens. À partir de la fin du 19e siècle, la baignade devient très rapidement une activité populaire en raison de sa grande accessibilité et de l'absence de coûts relatifs à l'achat d'équipement. Au début, afin d'éviter l'indécence publique, le maillot de bain couvre tout le corps, mais parfois on arrive nu avec un maillot très très léger, pour ne pas dire qu'il ne couvre presque rien. « Ah mon Dieu, que ceci est choquant, choquant !» D'autres n'hésiteront pas à faire des liens entre la baignade et le début des relations sexuelles. Mais pourquoi Parce qu'on attire le désir par l'œil, le désir par le corps à peine dénudé, les corps bronzés qui se rapprochent, qui s'enlacent dans l'eau. Ouais. Et à ce sujet-là, ben, l'Église avait un grand thème, celui des spermatozoïdes volants, selon lequel il n'était pas rare que des femmes se faisaient féconder dans l'eau. Scandale Scandale Si la baignade se développe d'abord en ville à la fin du 19e siècle puis au début du 20e, on tente de rendre l'eau accessible à un plus grand nombre, d'abord pour des raisons d'hygiène privée. Ensuite, à des fins récréatives. On voit alors la création d'écoles de natation, témoignage des pratiques physiques urbaines renouvelées. Loin d'être seulement une pratique pour nettoyer son corps, le bain fait désormais partie de la lutte pour l'avancée de la civilisation. Du moins c'est ce qu'on dit à l'époque. Dans cet esprit de démocratisation, c'est à cette époque qu'émergent les grandes vacances. Les syndicats vont militer bec et ongle pour faire réduire le temps de travail des ouvriers pour leur permettre d'avoir un temps de loisir que l'on dit « régénérateur ». En France, il faut attendre 1936 pour l'imposition par le gouvernement Blum de deux semaines de vacances grâce aux congés payés. Ce temps de loisir va permettre de développer ces grands espaces balnéaires dont on a déjà parlé, vous irez voir ici. Au Québec, ben, si certains s'achètent des chalets, d'autres vont s'établir autour des lacs. C'est toute une industrie de la baignade qui commence à croître. On cherche bien vite des lieux de plaisance à côté des centres urbains, comme ceux dans le centre de Montréal qui vont prendre le tramway pour aller se baigner à Rivière-des-Prairies, qui est juste au nord. Pour les gens de Québec, on va aller à l'Île-d'Orléans, avec un cadre champêtre, mais surtout de très belles plages. Avec le développement des grandes liaisons de trains, d'autres vont descendre sur la côte est américaine, comme Old Archer ou encore Hoganquit, qui est encore occupé aujourd'hui par des milliers de Québécois. On va même développer certains grands parcs, comme celui du Bic, dans le coin de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Il faut attendre les années 1960 et 1970 pour qu'on commence à construire des piscines privées et que se développe une véritable industrie. La baignade quitte l'espace public et devient quelque chose de privé que l'on pratique entre amis et aussi avec la famille. L'émergence des grandes banlieues québécoises amène ainsi l'individualisation des plaisirs personnels, en l'occurrence ici la baignade. Non, je sais, vous avez pensé à mal, moi aussi, mais on parle de baignade ici. Comme il est moins hygiénique, pense-t-on de se baigner dans les piscines publiques à cause du risque d'attraper des verrues ou de boire de l'urine d'enfant, oui, on y a tous pensé, là. on va se construire des piscines chez soi. Peu à peu, le confort à l'Américaine se développe et se déploie partout dans le monde. Ben, Peut-être pas partout dans le monde, mais surtout au Québec ci L'arrivée des piscines hors terre et des piscines creusées domestiques dans la seconde moitié du 20e siècle ont évidemment contribué à l'essor de la pratique de la nage dans les familles. Au 21e siècle, les parcs d'eau constituent une forme achevée d'un espace artificiel aménagé aux fins de loisirs et exploitant les plaisirs de l'eau, bien sûr dans un environnement qui est réfléchi pour être le plus sécuritaire possible. De quoi je parle? Ben, des fameuses piscines à vagues. Aujourd'hui, la baignade collective se pratique dans un cadre institutionnalisé et hautement rationalisé, autant dans les piscines municipales que dans les piscines intérieures sur les différentes plages du Québec, en raison bien sûr du tourisme, mais aussi à cause d'une plus grande conscientisation de la population au danger de la pollution des eaux, mais aussi parce que c'est important de savoir nager et de ne pas se noyer, vraiment important. Nous sommes maintenant dans la phase qu'on appelle la désindustrialisation des rivières. Au Québec, il y a 25 ans, on mettait fin à la pratique de la drave sur la rivière Saint-Maurice, la dernière rivière à être utilisée de cette manière afin de redonner l'accès à l'eau à la population. Depuis quelques décennies, on voit d'ailleurs la popularité de ces grands espaces dédiés à la baignade collective. À Québec, on a débétonné la rivière Saint-Charles pour redonner les berges aux gens. Peu à peu, le fleuve Saint-Laurent est appelé à redevenir lui aussi un espace de baignade. Dorénavant, l'industrie a moins besoin de ce grand fleuve. Il appartient bientôt aux estivants et à ceux qui veulent s'y baigner. Le thème n'est pas neuf. En France, c'est la même chose avec le mouvement Paris-Plage, fondé en 2002 pour redonner la scène aux Parisiens et avoir une piscine à même le fleuve. Cela étant, on attend toujours cette piscine-là pour Montréal. Ouais, on attend. J'attends. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Si vous avez aimé, bien, vous connaissez la rengaine pouce par en l'air, partage, commentaire, like, etc. J'arrête ici. Allez, à la prochaine. Bye!